Hello, hello, bonjour, chers entrepreneurs du cabinet MP, bienvenue dans les rembats de l'entrepreneur, des missions dans laquelle on, on parle uniquement que des côtés négatifs, des coups durs de l'entrepreneur et on tire des leçons. Aujourd'hui, on va parler de euh, d'une de, de, attitude que vous devez avoir, un rembat que j'ai eu et, et d'une attitude, une leçon que vous devez tirer. Sachez vous-même faire votre travail, pour que vos employés vous respectent. Alors, ce jour-là, j'étais dans mon, dans mon usine. On avait beaucoup de boulot à faire, beaucoup. Et à l'époque, je n'avais pas encore un service de livraison. Donc, quand on finit le travail, c'est moi qui pars livrer avec ma voiture personnelle eh, la checker. Et puis, j'encaisse je, l'argent. Donc, je faisais ça avec, avec mon 4x4. Et ce jour-là, c'était une grosse commande, une commande de plusieurs eh, centaines de kilos de produits. On a fini, on a fini ce jour-là à 2h15, parce que c'était pour une grossiste qui devait voyager, qui devait partir en France, qui devait prendre l'avion le lendemain matin. Donc, on a fini à 2h15 du matin. À 2h15 du matin, j'ai pris ma voiture de Benjerville jusqu'à Portbouet, ça fait près de, pour ceux qui ne connaissent pas bien Abidjan, ça fait près de, de, de, près de 30, 20, 20 à 25 km. Et donc, moi, je suis rentré à la maison à 3h15 et j'ai demandé aux employés d'être là à 7h parce qu'il y avait un petit complément, la dame, son avion partait à midi. Il y avait un complément à faire pour que j'aille livrer autour de 9h-10h pour qu'elle puisse partir, elle puisse prendre son vol à midi. Donc, les employés, eux, ils habitent dans la ville où il y a l'usine. Donc, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Moi, je suis dans un autre quartier. Donc j'ai fini, je suis allé livrer à Pau bouy je suis reparti, dormi à la maison à 3h15 du matin. 3h15 du matin, euh, disons même quasiment 4h. À 6h, j'étais debout, j'ai bu les canettes de Red Bull là, et puis je m'en vais. Je m'en vais, aucun employé, il est 6h40, aucun employé. Jusqu'à 7h, une seule employée est venue. On, était, on avait 11 employés permanents et 20 journaliers. C'est-à-dire les gens qu'on paye chaque jour. là. Les journaliers, la personne n'est venu. Donc, on a un effectif de 33, on s'est retrouvé à 2. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai enlevé mon habit. Il était en débat Je suis monté moi-même sur mes machines. J'ai fait sortir. Toute ma production d'attiquer mon seul avec l'employé qui était venu à 7h15. Nous deux, j'ai fait sortir tout. Les gens arrivaient à 8h, 8h30, 9h. Quand tu arrives là, je te mets dehors et puis tu as la patate. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour leur montrer que c'est pas ils sont pas indispensables. Tout le monde est remplaçable et que moi-même, le patron. J'essaie de faire ce que je leur demande de faire. Donc, ils sont venus s'attrouper. Au fur et à mesure, hein, quand ils arrivent, on dit Quand ils veulent rentrer, on dit eh, ceux qui sont des dehors, là, ils disent Ah, le patron nous a foutu dehors. Hein, et puis, ils restent dehors. Après, ils sont venus s'attrouper devant l'entrée de l'usine. Patron, pardon. Patron, pardon. pardon, pardon. Il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de pardon ici. Je vous assure, quand j'ai fini, à midi, le lendemain, là, tout le monde était droit. D'abord même, l'après-midi, je les ai laissés entrer à midi, l'après-midi, tout le monde bossait comme si vraiment, il s'agissait de la vie. Et ça a mis le respect, et aimant. Et c'est ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des business, eux-mêmes, ils ne savent pas faire. Elles lancent des salons de coiffure. Elles ne savent pas, elles pas coiffer elles-mêmes. Elles se lancent dans la restauration. Elles ne savent pas cuisiner. Quand c'est comme ça, là, les gens font toujours le malin sur vous. Donc, s'il y a quelque chose, une leçon à retenir, sachez vous-même faire vos propres tâches. Ok Voilà. Il y a d'autres qui ont des Orange Money, des trucs de Western Union. Ils savent même pas faire. Ils savent même pas faire. Donc, voilà ce que moi je pouvais vous dire. Si vous voulez vous faire respecter par vos employés, apprenez à faire vous-même vos tâches. Vous allez voir que il y a des choses là. Ils ont, ils vont pas oser faire, ils vont pas oser dire. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire eh, pour les rembats de l'entrepreneur. Je vous dis à ciao, ciao pour une prochaine émission. Bye, bye!